Bon je suis conscient que dans cet épisode il n'y aura peut-être pas la même ambiance que dans les autres mais j'avais vraiment envie de le faire À l'heure où je fais cette vidéo ça fait presque un an que X est parti et je me rappelle encore des longues heures de vérité qui ont suivi Aujourd'hui on est le 22 mai et cette vidéo je l'écris d'un coup Même si seuls mes potos proches savent que je vais faire quelque chose sur lui parce que cette vidéo je pas avec de la tease Je veux que vous sachiez que je la fais avant tout pour moi donc s'il y a des gens qui commencent à cracher sur lui comme font des twittos là avec des fausses rumeurs Bah niquez vous tout simplement un an plus tard, je vais vous parler de tout ce que j'ai pu ressentir au-delà de simples mots sur le son « Changes » que je sèche tous les jours depuis ce temps. Bienvenue dans cette vidéo sur « Tentation. Cette musique, rappelons qu'elle est sortie en mars, soit 4 mois avant son décès, et je crois que je n'ai jamais été conditionné ainsi avec un son. Il nous parle du rapport flou et déchirant qu'il a eu avec son ex, non pas Genesis, la mère de son fils Gecume, mais Geneva, relation qui est encore aujourd'hui à l'origine des conneries qui courent sur lui. Et je trouve ça quand même fou qu'après tous ces mois, l'acharnement continue. Heureusement qu'il y a des personnes sur les réseaux pour établir la vérité. De toute manière, pour moi, tout ça ne fait qu'embellir encore plus son art. Je ne fais même plus attention aux choses qui peuvent passer sous mes yeux. Je me dis simplement qu'on avait là un artiste qui aurait pu marquer l'histoire de son vivant. Et malheureusement, il l'a fait, mais allez. Qu'à 10% et je m'en branle de ce qu'on peut lui cracher dessus. Avec Changes, X a su provoquer frisson, surprise et tristesse en l'espace de quelques secondes. Il faut se dire qu'il avait sorti en même temps que Sad et le passage de l'un à l'autre aurait été une grosse claque. Il a su nous captiver par un son qui n'a absolument pas classé rap mais pop. L'instrumental au piano sans drums surprend notre oreille d'auditeur qui n'a plus l'habitude de ça à travers la masse. Certains pourraient justement reprocher une légèreté du son au premier abord. Mais avec Changes, X ne joue pas seulement sur la répétition, il joue aussi sur la finesse des mots et la durée du son pour créer un manque à combler chez l'auditeur. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je l'ai c'est minimum 3 fois de suite. Et je repense à une seule chose, le 18 juin 2018. Pour vous dire, j'ai fait exprès de poster cette vidéo un an plus tard, jour pour jour. Simplement parce que cette nuit-là, je pense, m'aura clairement marqué à vie. Veille du bac de philo, je crois que j'ai dû dormir genre 2 heures max. J'étais complètement affolé par tout ce qui fusait autour de lui. Putain, c'était fou. Je ne sais pas si je devrais autant me confier, mais euh, pour moi, on est une communauté qui se soutient. Et j'assume totalement mon opinion. Et je pense que d'en parler comme ça, ça ne peut qu'être positif. Dans cette musique, X a prouvé qu'en boucle de 4 vers, un son peut véhiculer énormément d'émotions et qu'il savait maîtriser ce qui reste l'une des plus belles choses aujourd'hui, le chant. Je pense que Jace était le seul qui pouvait prétendre écrire un son comme Changes, Car il faut un réel talent pour sortir un son comme ça. Il faut être soi-même, sincère et aller chercher tout cela au fond de soi, de son vécu et ex et malheureusement le mieux placé. On pourrait me reprocher d'ignorer ces autres sons dans cette vidéo euh, oui c'est vrai c'est vrai mais en fait là je voulais juste vous sortir ce que j'avais sur le coeur concernant X accompagné de cette traque là précisément Avant de se quitter je voulais justement vous jouer Changes au piano et vous parler très rapidement d'un petit truc sympa qu'on a monté avec un pote Si vous êtes chaud pour recevoir en récap chaque semaine des actus de ce qu'on écoute dans le rap, des annonces de vidéos, des sorties de projets ou même des game sessions Comme des suggestions de son en direct, des petites teas énigmatiques etc Et bien on a créé un bot totalement gratuit et sans virus je vous le rassure que vous pouvez ajouter en deux clics directement sur Messenger Bon, on s'est dit que tout le monde a cette appli donc c'est là nous allons pouvoir toucher un max de personnes dans cette passion Je vous mets le lien en description On vous attend avec plaisir Allez, long live je sais, ciao les frangos